La crise en Ukraine est une épreuve que l'Europe n'avait pas connue depuis des décennies. Dans un ballet de chefs d'État, les Européens tentent d'éviter la guerre. Alors oui, l'Europe doit bâtir une nouvelle politique qui garantisse la sécurité collective par laquelle elle parlera d'une seule voix. Face à ceux qui voudraient refaire des ordres mondiaux du passé, fondés sur la violence ou les sphères d'influence, et qui cherchent à corrompre nos démocraties, nous avons besoin d'unité. Il nous faut une politique de sécurité et de défense intégrée. Il nous faut une politique qui protège la démocratie et nos valeurs. Hélas, ce n'est pas ce que présente ce rapport. Ce rapport ne repense pas nos souverainetés à l'échelle européenne. Il ne permet pas d'adapter les moyens sur lesquels nous faisons reposer notre sécurité aux défis actuels. Ce que nous attendions, c'est une politique à l'abri des chantages sur les migrations qui nous font honte. Considérer les migrants à la frontière biélorusse comme des instruments de guerre hybride, c'est une faute morale intolérable, madame la rapporteure. Nous attendions aussi que l'Europe garantisse que des armes produites en son sein ne finissent pas entre les mains de dictateurs ou de criminels de guerre. Nous attendions encore que le rejet de l'erreur perpétuelle du tout militaire dans plusieurs régions où nous avons déployé des moyens militaires comme le Sahel, ce sont des moyens de développement qui manquent cruellement. Enfin, nous attendions que la prise de conscience que le Green Deal ne se fera pas en fermant les yeux sur ces secteurs à haute émission. Nous attendions des objectifs chiffrés et une transparence obligatoire sur les émissions de ce secteur. Ce rapport est un rapport du passé. Les écologistes ne le soutiendront pas.